Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, une nouvelle offre stratosphérique vient de tomber dans le monde du football. Le club Al-Hilal du pays de l'Arabie Saoudite vient de proposer un contrat de 300 millions d'euros par an à Lionel Messi. Ce qui équivaut, mesdames et messieurs, à 25 millions d'euros par mois. 800 000 euros par jour. 600 euros la minute. 10 euros la seconde. Tu te rends compte le tarif minimum syndical, Messi aurait cette rémunération chaque seconde. Oh là là, tu te rends compte 300 millions d'euros. Tu sais c'est combien 300 millions d'euros C'est la construction d'un hôpital. Alors, je ne connais pas la situation du pays en Arabie Saoudite, mais apparemment... Ils n'ont pas besoin d'hôpital, mais ils ont besoin de Lionel Messi. Après, je ne dis pas que le club est chargé de construire des hôpitaux, mais on va pas se mentir, c'est quand même une dinguerie. Tout ce qu'on sait, c'est que Lionel Messi n'est pas un docteur ni un hôpital. Lui, qu'est-ce qu'il fait Au contraire, il détruit les défenses. Il détruit les défenses de manière physique en cassant les reins, en cassant les côtes. Et puis il détruit les défenseurs de manière psychologique. Même les supporters adverses, dès qu'il a le ballon, commencent à déprimer. Et vous allez nous dire que c'est à cet homme que nous allons donner le prix d'une construction d'un hôpital juste pour qu'il vienne Promettre des crimes monumentaux dans le monde du football. Oh là là là là, eh bien, je suis vraiment absolument choqué par cette offre. On dépasse tout entendement. Déjà, on a vu le contrat de Cristiano Ronaldo, 200 millions d'euros, plus une option de 200 millions d'euros en plus pour qu'il soit l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite pour qu'elle puisse candidater à la Coupe du Monde. Et en plus de ça, le pays du Portugal aussi est en candidature pour cette Coupe du Monde. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir Que l'argent prend le dessus. Est-ce que Lionel Messi va aussi euh, partir vers le Moyen-Orient Après, Lionel Messi, on ne va pas se mentir, il a tout gagné. Ce n'est pas comme Cristiano Ronaldo. Il y a une petite différence. Même si les deux joueurs ont marché sur l'Occident pendant des décennies, on ne va pas se mentir, Lionel Messi, il a tout avec son pays, il a tout. Avec le club, il a tout. Il pourrait très bien partir du haut de ses 35 ans, euh, assurer son héritage, assurer toute sa descendance. Parce que là, là, avec 300 millions d'euros, Lionel Messi, là, dans tous les investissements qu'il peut lancer, tu vois ce que je veux dire Sa descendance, c'est terminé Il n'a plus besoin de trop travailler. Il peut même commencer à jouer juste avec son pied droit. Hein Allez, un nouveau défi. Bon, maintenant, j'ai 35 ans. J'ai tout fracassé avec mon pied gauche et mon pied droit parce que j'ai quand même marqué euh, des buts des deux pieds. Mais bon, là, je me mets un défi. Je joue comme un droitier et je vais jouer au Moyen-Orient. C'est une possibilité. Mais vous vous rendez compte ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que le marché footballistique peut s'ouvrir de manière internationale et l'Occident pourrait se retrouver sans plus aucune star. Tu te rends compte de la dinguerie Imagine, tous les clubs d'Arabie Saoudite, ils se mettent à offrir des contrats monumentaux à tous les bons joueurs. T'as vu avec qui on va se retrouver Hein En première ligue, tout le monde s'en va, les salah. Tout le monde T'imagines cette dégris Alors, ce serait un braquage absolument monumental. Euh, le football euh, changerait du tout au tout. En plus, on ne va pas se mentir. Vous avez vu l'impact que ça a le fait que Ronaldo part en Arabie Saoudite Carrément, ce pays où tout le monde se dit ça fait peur d'aller là-bas. Tout le monde se dit où les droits de l'homme, je ne sais pas quoi. Regardez, Cristiano Ronaldo, il vient avec sa femme, ils sont pas mariés. Alors que là-bas, faire ça, on nous a toujours dit que c'était... « Oh là là, vous allez vous faire euh, ouh !» Alors que là, soit c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo, ou bien on nous a un petit peu euh, vendu, euh, tu vois ce que je veux dire Donc, moi, j'ai jamais été euh, en Arabie Saoudite, hein donc je ne connais pas la situation euh, de ce pays euh, de manière euh, profonde. Je ne sais pas s'ils si ont besoin d'hôpitaux ou de Lionel Messi. Euh, en tout cas... Euh, je, je ne critique pas le pays, hein. je dis juste que voilà, euh, euh, on va pas se mentir que le club a quand même mis le prix euh, d'un hôpital euh, sur Messi. Euh, par contre, Almacer, eux, ils ont mis la moitié d'un hôpital, tu vois Ils ont mis euh, juste la moitié. Ils ont dit, voilà, genre en gros, tu, tu, tu construis l'accueil, tu construis le parking, mais les chambres d'hôpitaux, non, tranquille, voilà. Tu vois ce que je veux dire C'est juste 200 millions, ça va. Mais 300 millions, on construit tout On construit tout donc euh, Lionel Messi, euh, hôpital, Donc euh, alors que lui on sait très bien qu'il détruit toutes les défenses, hein euh, pied gauche, pied droit, euh, il arrive, il casse tes reins, il casse tes côtes, et ensuite il te met un but, ton gardien il se cogne, la tête contre le poteau, et ensuite on doit l'envoyer à l'hôpital. <rire> Quel paradoxe